Je m'appelle Guénola Cloâtre, j'ai 43 ans, j'enseigne depuis 20 ans en collège j'enseigne le latin, le grec ancien et le français. suis au depuis seulement deux ans. Mm -hmm. Ma deuxième année ici, puis une année de stage avant. Donc Annise Labbé, professeur d'histoire-géographie en 5 cette année. Euh, je m'appelle Stéphane Cloart, je suis professeur de technologie euh, en collège, je suis aussi formateur auprès des enseignants français en fait et je collabore aussi au sein d'une entreprise internationale qui s'appelle Immersion et qui crée des contenus et aussi des formations pédagogiques à travers le monde. Teacher of the fifth class, I teach kids of 11 years old. I'm also responsible for the IT in my school and in the school community. Well, I'm Luke and I'm IT coordinator in the school community. Donc je suis responsable pour tout ce qui a à the avec le the et aspects techniques uh, computing uh, and J'utilise Minecraft depuis 5 ans, justement auprès de mes élèves latinistes. Euh, la première fois, c'était l'année dernière. J'ai beaucoup apprécié, j'ai vu que ça passait bien avec les élèves aussi, donc euh, on réitère ré mais en faisant un peu évoluer. Moi, j'ai découvert ça il y a 4 ans. Euh, ça doit faire 5-6 ans maintenant j'utilise dans le cadre de mes cours de technologie. Pas longtemps, uh, juste uh, l'année dernière. J'ai fait les activités dans ma uh, classe, ils travaillent ensemble parce qu'on a seulement 12 accounts. Je l'ai connu grâce à mes enfants, qui à l'âge de 12 ans étaient fans, enfin mon fils était fan de, de Minecraft. Euh, donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, Je trouvais ça un peu, un peu bizarre euh, au niveau de l'esthétique, tous ces cubes, tout était cubique, c'était un peu, un peu étonnant. Et puis ensuite, euh, mon mari qui est lui-même professeur euh, de technologie s'est vraiment intéressé au, au jeu euh, et comment il pouvait l'utiliser en classe. En latin, ça pouvait vraiment être intéressant pour, euh, dans le cadre de la construction, de la reconstitution, de la romantique. Alors je connaissais de nom, de réputation, oui. mais je n'avais jamais utilisé. Stéphane Cloître, qui m'a proposé de travailler avec lui sur le projet de Fougère. Je sais que mes neveux parlaient de Minecraft, ils ne le connaissaient pas tellement. J'en avais entendu parler de la part de mes élèves et puis mes propres enfants. Et c'est quand j'ai commencé à y jouer que je me suis rendu compte des potentialités d'outils qui étaient énormes. Je ne cache pas que quand je me suis lancé, j'avais trouvé très peu de ressources pédagogiques. Parce qu'en réalité, en France, il n'y avait quasiment personne en fait, qui utilisait Minecraft. Donc j'ai dû me documenter beaucoup avant de me lancer. I've heard of it, but I wasn't playing it. The children of my sisters, they were playing it, so I saw it, uh, they were playing it and they were going in each other's worlds. Uh, a son who is a, who is a gamer, so, and I was a gamer myself, still am, sometimes a little bit, but I didn't know uh, Minecraft. Then. It's not difficult. Maintenant, il y a tellement de possibilités que euh, j'accepte l'idée de ne pas tout savoir. Euh, voilà. mais je, Dès l'instant où on, on a les bases, c'est suffisant pour se lancer. Tout au début, il y avait les élèves très scolaires hein, qui étaient un peu perturbés parce qu'on n'était pas dans un cadre très scolaire justement. On travaillait autrement, il y avait un aspect créatif, un travail d'équipe qui pouvait les déstabiliser. Et souvent, euh, ces élèves scolaires étaient des élèves qui ne connaissaient pas le jeu. Donc une fois qu'ils arrivaient à jouer euh, et qu'ils comprenaient les enjeux et puis qu'ils voyaient comment j'allais les évaluer, comment ils allaient travailler, et bien euh, ils prenaient beaucoup de plaisir. Euh, non je trouve que c'est assez instinctif et puis surtout en fait les élèves maîtrisent tellement bien eux le jeu oui. que euh, finalement on n'a pas beaucoup besoin de Moi je maîtrisais pas et puis j'aime pas du tout les jeux vidéo donc. Euh... Quelqu'un qui me pousse à l'utiliser, de moi-même je ne le ferai pas. En fait, on travaillait en partenariat mmh. avec la techno, donc c'était plutôt Monsieur Cloade qui s'occupait de tout ce qui était jeu, et moi j'étais derrière plutôt pour le côté histoire où on intégrait des choses dans le jeu. vraiment pas compliqué en fait, c'est très rapide à prendre en main. Il y a une communauté d'enseignants qui existait quand même déjà, et euh, à travers cette communauté, les échanges sur les forums, etc., j'ai pu me documenter. Que là où il y a besoin, entre en guillemets, de, de, de s'approprier l'outil, c'est plus dans la gestion de la classe le contact avec les élèves, comment organiser le travail de groupe, comment gérer l'enthousiasme des élèves, en fait. Mais ce n'est pas tellement l'outil techniquement en fait, qui a été difficile à prendre. Il y a, il y a beaucoup d'élèves connaissent déjà, au moins culturellement, euh, Minecraft. Après, pour le reste, les élèves, ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, en l'espace d'une heure et demie, deux heures, vraiment maximum, ils sont initiés suffisamment pour qu'on puisse commencer un projet. C'est facile. Les enfants, ils le No, not uh, every child knows how to do it, but they teach each other, each other. It's a free world, you can explore, you can try. It's, it's like, um, it's a world when, when you make an error, it's not a problem. So that's a very positive in, in a world like this. Là, j'ai eu des situations euh, cocasses et que je n'aurais jamais pu vivre euh, dans la réalité. C'est vrai qu'au tout début, quand je connaissais le jeu et que je n'étais pas encore très à l'aise, il euh, euh, y avait un, un côté un peu euh, catharsis, puisque bah, de temps en temps, je me retrouvais prisonnière. Les élèves m'avaient enfermée euh, dans une prison et euh, je n'arrivais pas à sortir. Enfin, voilà, donc, euh, certains, euh, certains me font découvrir de nouvelles commandes. Donc il y, y a un échange qui, qui est intéressant et, est, et, et ça change, je ne me sens pas remise en cause dans ma posture d'enseignant parce que c'est un outil. Et tout l'aspect romantique que je suis comme, censée connaître, je, je l'avais toujours en fait. C'était juste l'outil qui était de temps en temps un peu plus compliqué pour moi. Même pour les petites choses que je ne maîtrisais pas, c'est vrai qu'en me demandant, en regardant avec Julien, en me demandant, mmh. finalement euh, j'ai euh, voilà, les, les trucs que je ne connaissais pas, je les ai acquis et puis après pour le suivant, j'arrivais. Je n'ai pas du tout de problème parce que j'avais confiance que tout ce qu'avait fait Stéphane Cloâtre mmh. et voilà, je sais, on voyait bien dans les yeux des élèves qu'ils maîtrisaient donc ça ne me dérangeait pas quoi. Que ce soit avec Minecraft ou d'autres outils, j'essaie de faire en sorte que les élèves s'aident avant tout entre eux et que le prof soit là vraiment pour les difficultés qui sont insolubles. Quoi. Les meilleurs moments que je passe pédagogiquement avec les élèves c'est quand je les vois travailler entre eux et euh, finalement ils oublient que je suis là. En fait l'objectif pour eux c'est d'apprendre à apprendre d'une part et puis aussi apprendre à collaborer et à travailler ensemble, quoi. parce que le prof ne euh, va pas tout le temps être là. Alors, le plus grand projet jusqu'à présent, ça a été la construction, la reconstitution du Forum romain, euh, du Colisée, du Circus Maximus, des Insula, des immeubles, hein, voilà, des bâtiments de la Rome antique. Euh, donc on s'y prenait toujours un peu de la même façon, mais ça a pris 5 ans hein, pour arriver à avoir des constructions importantes, euh, nombreuses en tout cas. Donc à chaque fois, il y avait un travail d'équipe. Alors avant de se lancer sur le jeu, c'était d'abord de faire des recherches sur le bâtiment, d'avoir des, des informations précises sur l'architecture, le, le, les dimensions, les matériaux, pour ensuite dessiner des plans à échelle. Et donc, on avait des, des feuilles quadrillées ou euh, un carré euh, qui valait un cube après dans le jeu. Euh, une fois que leur plan était validé par mes soins, et eh bien, euh, ils pouvaient là se lancer dans la construction sur Minecraft. Et ensuite, une fois que le bâtiment était construit, et eh bien, ils devaient euh, donner des informations sur le bâtiment. Alors, dans notre première version, c'était des, des petits panneaux. Ils devaient rédiger des textes euh, très courts, sur euh, la fonction du bâtiment, euh, son histoire. Il y avait quelques phrases en latin aussi. Euh, Aujourd'hui, donc, on est plutôt avec des PNJ, donc des personnages non-joueurs qui sont placés, euh, Donc, qui ressemblent physiquement à un personnage qui, dans l'Antiquité euh, romaine, se trouvait dans le bâtiment. Et c'est le PNJ donc, qui donne les informations euh, euh, à l'élève visiteur, en fait. En fait, ils se promenaient sur le forum romain qui a été construit par les élèves latinistes en fait avec Madame Cloître et donc eux devaient se promener sur le forum. Ils avaient, comme on avait étudié en fait, euh, la République romaine et l'Empire romain. Donc ils savaient ce que c'était que le forum. Ils connaissaient certains bâtiments euh, dont on avait parlé en classe et en fait ils devaient du coup les retrouver. Ils avaient à la fois un plan euh, et puis des images au tableau de tel ou tel bâtiment. C'était numéroté sur le plan. Il fallait aller au bâtiment 1. Ils voyaient au tableau à quoi ressemblait sur Minecraft le bâtiment 1, ça les aidait à le retrouver. Mmh. Et puis ensuite, en se promenant dans le temple, dans le bâtiment, c'est quand c'était des temples, il y avait des petites inscriptions aussi, et ils devaient essayer de trouver quel est ce bâtiment, à quoi est-ce qu'il pouvait servir pour les romains C'était en lien avec le professeur de technologie qui reconstruisait Fougères, le château de Fougères. Mmh. Et donc nous, on s'occupait d'apporter de, des en lien avec les cours d'histoire, parce que moi c'était mon cours d'histoire, de justement des informations historiques. Chaque élève avait des, des thèmes à développer. Je ne sais pas moi, par exemple, euh, le rôle du château dans une ville au Moyen-Âge. Et donc, il y avait des petites explications pour que quand les élèves jouaient, ils pouvaient découvrir euh, des, des éléments historiques. En cours de cinquième en technologie, ça a été souvent autour du, de, de, de projets pluridisciplinaires qui font appel à l'histoire d'une part, euh, à l'architecture aussi très souvent. Donc euh, typiquement, on a recréé une église qui est dans notre quartier, le collège, c'est comme ça qu'on a commencé. Et euh, les deux derniers projets importants qu'on a eu, euh, ça a été la reproduction de la ville de Fougères au Moyen-Âge. Euh, donc euh, ça, c'était dans le cadre d'un partenariat qu'on a signé avec la ville de Fougères et le service patrimoine. Donc euh, ça a impliqué les élèves de 5e pendant deux ans mais euh, sur une durée pour chacun des élèves qui était simplement de, de 10 heures de construction. Donc c'était dans le cas de, de projet techno, histoire et maths. Euh, et le dernier projet, l'année dernière, euh, qui a été euh, parrainé par le conseil départemental dille et vilaine c'est à imaginer euh, à, comment, à quoi ressembleraient certains quartiers de notre ville en 2050, en essayant de les rendre plus durables. de construire école. Nous on the terrain, uh, looking around, taking pictures, measuring things. Then uh, we uh, had the architectural plans. Uh, they were measuring and uh, calculating. And then we started building. Uh, it are also, uh, always activities of two hours. Um, I think we worked on it a, uh, a few weeks. And it's not done yet. Well, I don't teach. But um, I've started some projects um, in the, um, during the, um, the noon break uh, with some uh, kids from the fifth and sixth grade. It was a test to see if Minecraft has uh, an extra uh, possibility to, um, to help the teachers teach it. en on équipe. Euh, et à l'intérieur du travail en équipe, c'est chacun choisissait des responsabilités. Donc il fallait se mettre d'accord hein, qui fait quoi, de bien cerner son rôle ensuite, et puis, euh, et puis après que ça tourne. Et, et ce qui est bien, c'est qu'à 4 ou 5, ils arrivaient à construire un, un bâtiment qui était vraiment intéressant au niveau historique. En fait. C'est assez agréable parce que le jeu, en plus tel qu'il est conçu pour les enseignants, permet de mettre un élève sur pause ou de ou de le ramener à un autre endroit, enfin, il y a une toute puissance qui, qui rend aussi la manipulation plus facile quand on est nous-mêmes dans le jeu. Et alors l'expérience qui m'a donné, enfin qui m'a confirmé ce, ce choix pédagogique, c'est que on a visité le Forum Romain, et alors c'était la première fois où mes élèves maîtrisaient parfaitement les lieux. Pourtant il ne reste pas grand-chose sur le Forum Romain, mais eux ils avaient la mémoire visuelle du Forum qu'ils avaient construit, et donc, arrivés sur les ruines, ils savaient très bien que là, il y avait la basilique, il y avait le temps de Saturne. Et en plus, ils les voyaient dans leur, dans, dans, leur, dans leur tête, quoi. Ils voyaient les bâtiments à échelle parce qu'ils les avaient construits puis c'était s'étaient dedans pendant un certain temps. Donc, c'était vraiment intéressant que le virtuel permette eh bien, de, de mieux connaître quelque chose qui a existé. Le côté motivation et le côté ludique aussi. Euh moi j'aime beaucoup aussi. Moi ça on a senti des élèves motivés plus motivés que pour faire va bah, faire un petit exercice où il n'y a pas de entre guillemets, de, de de logique derrière là, ils avaient envie de s'y mettre quoi pour, pour que le jeu devienne encore plus intéressant. Them, um, do things uh, they like that gives them like a good feeling and when they get a good feeling then they go, go further on. I did a little project with my wife in the second uh, grade here um, and I noticed that kids who are um, able to, um, to use Minecraft, they are, um, it's like collaboration Natural collaboration because they start uh, helping each other. They start talking about each other. So it's also a very social um, um, mean, a social uh, thing they can use. They train their social social skills. They train collaboration skills. They train um, like um, creative skills. And uh, I think when you look at the skills um, we need now, uh, when we are grown up, it's it's shifted, and now like creativity and social skills um, are very important in, in like when you have uh, a job uh, later on. So that's something you can you can start with with Minecraft.